Je vais me jeter là. Tu me fais flipper. Moi Qu'est-ce que j'ai fait Rien. Tu me fais gagner. Ah. Je préfère. Près de toi. Plus besoin de ça pour voir la vie en rose tout bleu. Merci. Star du flip. Pardon Bah oui, star du flip. Ça te dérange si je t'appelle comme ça Non. On est toujours la star de quelqu'un. Dépend du référent. Du quoi Laisse tomber. En tout cas, toi et elle, c'est tout comme. Ah bon J'aime ton genre. Simple, direct. Pas déprimé par la crise. L'élite, quoi. L'élite Si, si Ne pas se laisser bouffer par la crise, mais la bouffer à son tour. C'est ça, l'élite. C'est une façon de voir. De best, faut toujours se battre. Faut que je fasse un son de là-dessus. Ça me fait mal de laisser 5 matchs en l'air. Tu veux pas t'essayer Écoute, mon mignon, tes star du Bing Bong, je m'en contrebalance. Moi, c'est avec des baisers qu'il faut me parler. Alors, tu te décides ou tu te casses Et dire qu'il y en a qui crachent sur la réalité.